Yé yeah, yeah. Ah! Bah! T'as pu! Ah! Pas faites la vaisselle, hein! Faites que ça a fait, faire la vaisselle! C'est Dégueulasse! C'est dégueulasse, c'est Bah Mais casse-toi alors! Non, je peux pas! Puis tu sais pourquoi je peux pas. C'est de ta faute si on est rendu là. C'est pas grand chose. C'est juste une mauvaise passe, je vais me refaire. Ah non. Ah non, pas cette fois-là, tu t'en sauves pas de même. Ah t'es tremblé comme une chienne. Va-t'en. Hein Quoi Va-t'en. Peu, peu. Euh, J'ai un petit problème d'oreille. J'ai de la misère à entendre de monde qui... qui articule pas quand tu parles, qui sont pas de... Ah! Bravo! T'es capable de, de parler! T'es capable de crier! Ah ouais! Y'a encore un peu d'énergie là-dedans, c'est bon. Mais... ça règle pas mon problème, moi. J'étais encore pogné 7 avec toi. Parce que... t'es pas capable de garder une job. T'es pas capable de garder une femme non plus. Là, tu fais toutes sortes de, de conneries puis il faut tout le temps que je vienne les réparer. Voilà, c'est tout un mois qui est de mis pour venir, à venir régler tes comptes, parce que t'es règle pas. Ah je... ah, je sais pourquoi tu fais ça. Ah, c'est, ah, c'est parce que tu m'aimes, hein, c'est ça. Hein c'est parce que tu m'aimes, hein. Ah ouais, c'est ça. C'est parce que tu m'aimes que tu fais ça. Ah ouais, t'es pas capable d'être pas hein. Tu sais que je suis la seule personne qui est avec toi à présent. Hein? Tu sais, Guillet? Je pourrais t'enlever toutes tes souffrances, là, hein? Je pourrais t'enlever toutes tes souffrances, tu sais ça? Je peux faire ça pour toi si tu veux. Ça va arrêter, enfin. Ah ouais? ouais. Alors, tu m'aimes trop pour me laisser partir, c'est ça, hein? Ouais, tu veux encore que je sois là. Parce que tu sais que. Tu sais que je te laisserai jamais tomber pour comme ta blonde, hein? Pas Pas C'est comment ça a été intéressant? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton couteau? Je peux pas tu parles. Arrête, <rire> j'ai tout sur toi, tes moindres gestes. C'est quoi tu veux faire avec, hein me, me tuer Pas être tu seras jamais capable de me tuer. <rire> tu seras jamais jamais capable de vivre avec ça. Vraiment. Je pourrais te surprendre. <rire> bah sans pas moins. Rejoins le jeu. Je vais mettre les deux mains attachées dans le dos, ok? Puis je suis persuadé que tu ne me tueras pas. De toute façon, même si tu me tues, je vais tout le temps rester dans ta tête. <rire> Aujourd'hui, demain, le seul mais toute la semaine, c'est-tu? Je vais tout le temps être dans ta tête. <rire> bon, allez, allez, oui. Pique-moi! Oh, pique-moi! Allez, pique-moi! Allez, débarrasse-toi de moi, Guy! Oui, oh, c'est ça! Il s'amène devant les défenseurs, il défie les défenseurs, il est dans l'espace vert. les pic pic pic pic pic pic Ah, Guy, je pense qu'on est vraiment un peu désespéré. Bonne nuit, Guy. À demain, Guy.